Pauls a remporté la quatrième étape de Paris-Nice, un contre-la-montre assez technique de 18,4 km entre la Fouillouse et Saint-Etienne. Le néerlandais de la Sky s'est imposé avec 11 secondes d'avance sur l'espagnol Marc Solaire, Movistar, et 16 secondes d'avance sur le français Julien Alaphilippe, Quick Step Floors. Luis Léon Sanchez, septième de ce chrono, conserve la tête du classement général avec 15 secondes d'avance sur Powell's. Philippe est troisième à 26.